Elle cherche la part de v de quoi elle a un V-Trigger très très tôt alors qu'elle a même pas perdu 50% de sa barre. Elle fait subir la pression dans le coin, c'est l'MV, bah, oh, oh, va voilà. ah, ah, Merci, bye ah, bye, allez, fou, oh, On va toucher, on va attendre un petit peu, on met la pression, le X qui ne touchera pas. Au moins, il n'y a plus de oh, CA derrière, on retrouve ça par contre. Attention, cette part de ce oh, relativement très haut là-dessus oh, Avant le Very river qui fait retomber le stun, Ouf. on est sauvé. Hop, oh, wallbound encore une oui, fois. lourd dégât, ça oh, V-Shift encore une fois. Monsieur Aduken, la pression est toujours présente. Est on de rentrer, c'est un non, oh, wallbound. Attention, parce qu'on a vu un Karine parfait qui est arrivé, mais là, surtout, on a une barre de stun oh, potentiellement, qui va éclater Jimmy <musique> hey, hey. Gaëlai Kick Soul, parfait Un combo euh, que vous pouvez aussi réciter chez vous. Excellente mission euh, de euh, Akkaïdou. Par oh. contre, ça se chope ou pas, c'est difficile. Ken, c'est trop... Yeah, Alors, yeah. Ça Alors ça s'écrase. Alors oh, ça... Yeah. Oui, euh, aussi un hein, jury c'est pas mal de s'entraîner contre elle mais je oh. vois ses positionnements sont bons. très bon oh. poids de jean bien confirmé hop là décalage arrière décalage avant et mais stand medium kick attention au stun oh. oui, oui oui oui on charge tous les poids de jean et ce gros pied gros point merci